La paf. la paf La paf La paf Salut à tous et bienvenue sur la paf, c'est Arnaud. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo très très courte avec un petit trick euh, bien utile pour faire des comparaisons AB b sur, euh, sur Live. Donc voilà il y a certains plugs VST qui disposent de cette option et euh, d'autres qui ne l'ont pas et euh, bah, tous les plugins de Live n'en disposent pas donc... L'objectif d'une comparaison AB, c'est euh, vraiment de, de comparer deux réglages euh, d'un même effet euh, de façon instantanée. Donc ça permet vraiment de, de juger de la pertinence d'un réglage ou d'un autre. Je vais insérer euh, du coup deux effets, euh, enfin un effet euh, que je vais régler euh, différemment. Donc euh, par exemple un filtre, je le duplique, CTRL-D. Alors ce raccourci permet de dupliquer... Euh, dans live que ce soit les clips les pistes audio bref j'ai mon effet en double je vais faire un deuxième réglage avec euh, par exemple un band pass. et pour faire des, un, une comparaison ab on va utiliser euh, les raccourcis clavier on va se créer un raccourci clavier alors cette fenêtre on l'ouvre avec ctrl k et c'est ce que vous voyez juste en haut ici euh, je vais créer un raccourci clavier sur mon bouton on off euh, de l'effet alors, je clique sur le bouton, je choisis une des touches de mon clavier, je fais pareil sur le second effet, je ferme ma fenêtre, et j'inverse manuellement, donc avec ma souris, euh, l'état des, euh, des deux effets. A partir de là, quand j'appuie sur ma touche, euh, il va euh, allumer l'un ou l'autre effet. On peut écouter ça tout de suite. Voilà. On a une version filtrée, et une version avec du, avec du médium. Il n'y a absolument aucune latence entre les deux. Et c'est aussi quelque chose qui peut marcher euh, pour faire des comparaisons euh, entre des pistes, par exemple. Donc ça marche sur, le, sur les boutons on off de pistes. Alors, par contre, euh, ce que je vous recommande, c'est de ne pas euh, créer des raccourcis clavier à l'appel, euh, de choisir tout le temps la même touche et euh, de supprimer les raccourcis précédents une fois que vous avez fait votre choix. Ça évite de se retrouver avec l'ensemble de votre clavier qui va déclencher des choses un peu aléatoires dans votre set live. Donc là, j'ai supprimé euh, les raccourcis que j'avais fait sur mon auto autofilter, et je vais le placer sur mes pistes audio. Et la logique est la même. On peut inverser entre les deux pistes audio. Voilà. Avec cette petite méthode, vous serez capable de faire des comparaisons AB excessivement rapidement. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt sur la PAF